Demande 63 Transmets l'or de vie Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Permets que ce que tu m'as offert Profite aussi bien que possible au plus grand nombre, afin qu'eux-mêmes puissent le transmettre, et qu'aussi rapidement que possible ton royaume soit totalement présent et offert à tous, dans la paix, la joie et la fraternité, sur toute la planète et dans toute la création. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.